Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, très importante euh, à mon sens, concernant le rework des tours et des forts. Ça va faire 5 ans euh, que je fais euh, du Heroes of the Storm, que ce soit des vidéos de, de guide, d'analyse, euh, d'histoire, de, de, de, de, de cast, etc. Et je n'ai jamais encore eu à faire euh, une vidéo de ce type. Je fais des analyses de patch, vous le savez. Euh, parfois il y a des erreurs, parfois il y a des nouveautés où il faudra prendre du recul pour pouvoir euh, se rendre compte, mesurer un petit peu l'intensité les, les, et les effets secondaires, voire tertiaires, et les, les, effets que, oui, on va dire les, les dommages collatéraux qui peuvent, peuvent entraîner des patchs. Mais euh, quand est arrivé le changement sur les munitions, moi perso déjà je trouvais ça globalement bien euh, le patch sur la vitesse qui a changé beaucoup de choses je trouvais ça quand même globalement bien euh, le rework d'XP j'avoue que j'avais des j'avais des doutes mais je me suis dit il faudrait qu'on attende un petit peu etc je n'ai jamais rejeté un changement en bloc euh, sur, sur Heroes, alors vous allez me dire, bah vous allez me citer Hammer etc c'était des changements que je considérais merdiques mais qui concernaient un perso des changements majeurs qui touchent l'ensemble des personnages d'Heroes of the Storm et l'ensemble du jeu je n'ai jamais eu de levée de bouclier je tiens, je tiens à le dire parce que c'est quelque chose de très important pour rappeler un petit peu le contexte donc justement en parlant de contexte le patch, euh, patch 2.50.0 j'ai fait une analyse dessus euh, globalement le patch est bon mais il y a une ligne qui change énormément de choses, c'est concernant le focus des tours et des forts. Le focus sur les héros attaquants, c'est-à-dire que si un héros euh, va attaquer, donc un attaquant attaque volontairement ou involontairement un défenseur qui est sous ses tours, sous ses forts, les tours et les forts vont automatiquement attaquer l'adversaire. D'ailleurs ça marche aussi pour les debuffs, j'ai noté ça avec par exemple Diva qui met la matrice défensive sur quelqu'un, Instantanément, vous forcez l'aggro, vous forcez le euh, contrôle, le ciblage des tours sur vous-même. En dehors de ça, donc maintenant ça, ça change déjà énormément de choses, rien que ça, ça change énormément de choses, mais c'est pas fini. 10% de dommages héroïques supplémentaires de la part des tours et des forts, donc c'est-à-dire que les, les dégâts sur les héros sont augmentés, mais c'est pas fini, il y a également une vulnérabilité cumulable qui va jusqu'à moins 40. Les tours infligent moins euh, 5 de vulnérabilité et s'accumule jusqu'à moins 40, l'effort eux, c'est directement moins 10, moins 10, moins 10, moins 10. Donc vous pouvez potentiellement prendre 40% de dégâts supplémentaires par la vulnérabilité, en plus de ça, donc n'additionnez pas les points de pourcentage ici, 10% de dégâts supplémentaires de base sur les héros, et en plus de ça, il y a le changement de focus, ce qui fait que, avant il fallait mesurer, fallait voir où étaient les vagues de sbires, il fallait vérifier vos propres vagues de sbires par rapport aux, aux vagues de sbires ennemies, vos activas par exemple les totems de regard, etc. Ça, c'est fini, le moindre tic de dégâts ou le moindre debuff sur un adversaire, instantanément c'est alerte rouge, alerte générale, et ça va taper le mec. Donc ça change énormément de choses, énormément de choses. Et avec un petit peu de recul, j'ai attendu, ça va faire un peu plus d'une semaine que, que le patch est en live. J'ai eu l'occasion de caster des games pro, j'ai eu l'occasion de faire des in-house, donc des games compétitives sur ce patch, j'ai eu l'occasion de faire de la solo queue sur ce patch et voici mon ressenti. H.E.T.S. Par rapport, donc ça c'est un changement, bien sûr, le focus des tours, etc. et le fait que les tours fassent plus mal. Le fait que les tours fassent plus mal, moi je, je trouve pas ça problématique. Certains oublient que les anciennes tours faisaient quand même des dégâts. Hein. On avait eu, quand, quand il y a eu le changement d'XP, on avait dégagé une tour et on avait renforcé les tours existantes et les forts. Ça faut pas l'oublier. Hein. J'en ai vu des dives qui passaient parce que l'idée c'est quoi L'idée, ce but là, c'était justement de sanctionner les dives, enfin, de rendre plus difficile les dives. Donc c'est à dire plonger les attaquants qui plongent sur les défenseurs qui sont sous leur structure. Ce qui en soi est une bonne chose. Le dive doit être limité c'est normal mais c'est une prise de risque une qui dit prise de risque normalement dit à un moment donné si tu prends un risque c'est que c'est pas le move le plus enfin réfléchi sur le papier puisque tu es censé normalement essayer de prendre le moins de risque possible pour assurer ta victoire donc prendre un risque si jamais tu prends le risque et que ça passe tu as une récompense à la clé si ça ne passe pas tu es sanctionné c'est ça le dive donc bien sûr, il faut un équilibrage. Bien sûr, il faut équilibrer, euh, on va dire raisonner et euh, réguler le dive. Mais sur Heroes of the Storm, même si bien sûr les tours pouvaient être augmentées, changer à ce point là le jeu, vous allez voir, ça va évidemment sur les autres MOBA, notamment League of Legends où quand on tape quelqu'un sous tour, et eh bien la tour nous attaque en réponse, mais vous allez voir que euh, on pourrait se dire bon bah si LoL le fait, il se bien. Mais non, parce que ça ne marche pas pareil, Heroes a ses propres codes, Heroes a ses propres choses Alors je suis pas en train de dire, oui Heroes est trop différent par rapport à LOL, c'est pas bien qu'il copie J'ai joué 5 ans à LOL, j'adore League of Legends, Qui pioche des choses sur League of Legends, moi il n'y a pas de problème Maintenant, pourquoi ça ne fonctionne pas sur Heroes of the Storm ce système Tout d'abord, League of Legends a une seule tour Une seule tour, sauf sous le Nexus, donc l'idol, où ils ont deux tours Le problème, le problème c'est quoi C'est que euh, dans Heroes of the Storm, il n'y a pas qu'une seule tour les positions défensives, il y a deux tours, deux murs, une porte, un fort, une fontaine. Plus, un effet qu'on oubliera un petit peu, les montures. Et là vous allez dire, en quoi les montures aident défensivement Tout d'abord, qui dit plus de tours, dit forcément plus de dégâts. Qui dit plus de tours, donc ça fait deux tours supplémentaires, les dégâts qui sont augmentés plus la vulnérabilité qu'apposent les tours on a les murs et les portes. Je rappelle le principe, c'est que bah, normalement la porte, ça veut dire qu'un adversaire peut se cacher derrière sa porte et ne, sera plus, ne pourra plus être atteint par exemple par un corps à corps ou même à distance, il n'aura plus la vision puisqu'il est derrière les murs. Donc c'est une protection supplémentaire pour le défenseur. Deux tours au lieu d'une seule, ça veut dire que potentiellement, il bah, y a de enfin on va dire il y a de l'armement hein, derrière. Et en plus de ça, il y a le fort. C'est pas terminé. La fontaine. La fontaine, on pourrait se dire bah, défensivement, elle sert un peu à rien en siège. Bah non. sur League of Legends, quand vous avez réussi à poker un adversaire vous allez pouvoir attaquer la tour parce que vous avez forcé le back de l'adversaire. L'adversaire va, va appuyer sur sa touche B, il va repartir, il va devoir retourner à sa fontaine et regagner à pied la position défensive. Sur, donc si jamais tu as peur de te faire dive, tu back, tu reviens, ta tour sera, enfin, ta tour sera, sera attaquée, mais à ce niveau-là, bah, tu as le temps de revenir. Le truc... C'est que du coup la fontaine ça fait quoi Bah Il n'y a pas ce moment de back Donc si tu es en train de do dominer ton adversaire et que tu le forces à reculer Ça veut dire que en 1v1 tu as fait la différence Ou si, si l'adversaire était en 1v2 Dans tous les cas et bah, tu as peut-être fait la décale qu'il fallait Et du coup tu as donné un avantage à ton équipe Donc si l'adversaire tu lui forces sa fontaine Ça veut dire que tu lui as forcé un, un, un CD défensif. Le truc, c'est que du coup, une fontaine, ça permet de justement de ne pas back. Ça permet d'avoir jo un joker pour ne, pas aller à la pour ne pas repartir directement au nexus pour refaire le plein de PV et de vie. Vous avez cette fontaine qui est là pour vous faciliter sur la défense, pouvoir défendre encore mieux les structures. Et enfin, les montures. Ça veut dire que si par exemple, ma top lane est enfoncée, bah potentiellement je mets ma monture et je vais décaler beaucoup plus vite, Alors, en plus il y a des cartes qui sont très petites, donc ça plus la monture ça fait que potentiellement si on, et c'est pour ça que les rotations sont très importantes sur Heroes parce que plus de mobilité égale plus de possibilités de pouvoir décaler là où on a besoin de nous, ça fait qu'on a énormément de, de défense en fait, ça fait qu'on a énormément de défense. Et ça, et eh bien c'est là où vous voyez la grosse différence déjà entre League of Legends et Heroes of the Storm. Et je rappelle que j'ai joué 5 ans à League of Legends donc je suis pas, même si ça fait longtemps que j'y ai pas joué à, à LoL, je sais un petit peu comment ça se passe. A côté de ça, on a la cadence de tir qui est différente. Sur League of Legends, déjà, euh, le, le temps que le premier tir part, etc. Alors, sur League of Legends, on a exactement le même délire. C'est-à-dire que chaque euh, tir sera de plus en plus fort. C'est-à-dire que le premier tir va être déjà un peu, un peu costaud, histoire de vous dire Calmos. Et plus vous allez prendre de coups de fort, plus ça va faire mal. Un peu le même principe que la vulnérabilité. C'est-à-dire que plus vous restez longtemps sous tour, plus ce sera punitif. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait légitime, pour le coup. Mais... La cadence de tir sur Heroes est différente, deux tours plus un fort et il tape plus vite. Donc ça fait que tu en prends plein la tronche très vite et en plus avec le cumul d'armure, ça fait que la courbe de dégâts est potentiellement exponentielle. Et on, et on, on, en reviendra, on y reviendra après. Un énorme et ça, ça a l'air simple. Je dis juste un nerf énorme des sorts, mais on ne se rend même pas compte de tout, tout, tout le listing. Et je vais pas faire une vidéo, je vais essayer de ne pas faire un truc trop long non plus, mais vous vous rendez pas compte du listing que ça impose, le nombre de sorts qui instantanément sont nerfs par ce système. Commençons par les dots. A chaque tick de dot, donc les dégâts overtime, donc les damage overtime, donc les dégâts sur la durée, par exemple Lunara, Gul'dan, Gul'dan met une corruption, et eh bien, les chaque tick de dégâts vont faire proc. Donc par exemple, si vous avez mis votre corruption mais vous n'étiez pas sous tour, pas de problème Là je m'avance parce qu'on a fait reculer l'adversaire, je m'avance pour aller chercher les tours. Hop Un tic de corruption qui continue d'être de, de, actif sur un héros défenseur. Guldan, tu vas prendre des coups de tour. Donc tu dois reculer. Ça fait que potentiellement il peut pas infliger les dégâts sur les structures. Donc s'il est en train d'accompagner un camp ou autre chose, ou même juste qu'il vient de push, eh bien il peut pas aller accrocher des tourelles parce que sinon il se fait défoncer. Donc les dots... et les DOTs, il y a des DOTs qui durent très longtemps. On pense bien sûr à Lunara qui n'est pas forcément un perso top tiers dans la méta. Euh, on peut penser à Dunazibo, des trucs comme ça aussi. Les DOTs sont extrêmement punitifs. Donc déjà que les DOTs à la base, bah, ce n'est pas forcément top parce que bah, qui dit dégâts sur la durée, dit bah le soigneur a plus de temps pour pouvoir réagir à ce DOT. Donc le DOT de base sur Heroes, il euh, y a beaucoup de soins, contrairement à par exemple à League of Legends. Donc en soi, les DOTs déjà sur Heroes sont un peu moins forts que des dégâts normaux. Donc là c'est très délicat Et un autre point maintenant Un autre point bien sûr euh, qui euh, doit être réalisé Ça c'était juste les dots, les dégâts sur la durée Mais on a également donc d'autres compétences Par exemple basées sur le dive On peut penser par exemple à Anubarak On peut penser à Xul Toutes les créatures qui invoquent Enfin les, tous les héros qui invoquent des créatures Et c'est pour ça que des fois je lis sur ce patch Oui du coup les, spé les spécialistes entre guillemets Prennent un up Mais pas du tout Une Zagara elle le sent aussi ce nerf Quand elle balance des shanks sur les tours si un héros prend, euh, prend un chancre qui n'était même pas destiné, Zagara doit reculer, sinon elle prend le fort. Avant, on pouvait se servir des cafards et des, et des mutas pour pouvoir prendre l'agro. Tu mets la moindre auto-attaque, tu mets une petite attaque de zone sans faire esprit, t'as touché un héros, tu dois reculer. Donc, toutes les créatures invoquées perdent en intérêt. Parce qu'avant, tu pouvais te servir des créatures invoquées pour mettre encore plus de pression sur l'adversaire. Ce qui fait qu'il y a des personnages comme Anubarak, par exemple, les scarabées, c'était déjà pas terrible, sauf pour justement essayer d'aller jouer avec les tours, etc., mais les scarabées ils servent à rien maintenant, c'est une mécanique de merde, sachant que vous allez vous poser une question, je vais tout de suite y répondre, si le scarabée tape le héros, c'est Anubarak le responsable, sauf que vous n'avez pas contrôlé, contrairement à un élémentaire de Jaina, vous n'avez pas contrôlé, le scarabée a tapé automatiquement, vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes pas responsable, vous avez lancé un sort, le machin il a fait sa vie derrière, il est parti taper, vous avez fait des dégâts, donc dégage, dégage des tours. Un nerf énorme de toutes les invocations Tout ce qui est totem maintenant Qui ne sont pas forcément des invocations qui font des dégâts On pense aux totems, aux boombox, les totems de Régard Les boombox, le feu follet de Lunara etc Lunara elle en prend vraiment cher hein, sur ce patch Et bah impossible impossible du coup d'avoir euh, d'avoir euh, un, euh, un effet intéressant Puisque maintenant si vous voulez mettre les tours Vous avez, com vous avez compté votre vague de sbires, Vous mettez un totem etc pour prendre l'agro d'effort en plus ça sert à rien les totems, là il sert à rien le totem Donc en phase de siège, toutes les créatures Vraiment le boombox par exemple de Lucio était vraiment intéressant pour cette chose là Mais je peux penser, et pourtant je suis un gros détracteur du Groot de Malfurion niveau 4 Mais le Groot maintenant, c'est de la merde, ça ne sert à rien C'était l'un des seuls intérêts de pouvoir dive avec, ça sert à rien Je, pense, je, je vous fais fi de tout ce qui est dégâts de zone, auto-attaque de zone, sort de zone Pensez Thrall, Tral qui va vouloir taper le fort il va mettre une chaîne d'éclairs sur la tourelle, ça va rebondir sur des mecs, potentiellement ça touche des héros. Ah bah dommage. Voilà la flèche vorace, tu tapes le, tu tapes le bâtiment La flèche vorace, elle cible en une fois le premier rebond touché, elle cible en priorité les héros. Dommage. Et la plupart des, des héros corps à corps, généralement, ont des petites attaques de zone ou des petits trucs pour poke. Mais même un Guldan, Gul'dan il va faire une attaque en cône, ça veut dire que vous êtes un héros défenseur, vous êtes le tank. Guldan, il veut s'approcher, il a pas mis de corruption, pas de problème. Il veut mettre un Cuspel pour taper le fort, on se met devant, et on prend le Cuspel, forcément, alors qu'il voulait taper le fort. Toutes les attaques de zone sont nerfs, que vous soyez corps à corps ou distance. Sachant que les corps à corps ne peuvent plus aller taper les forts, ou alors ça veut dire qu'ils ne lancent pas leur sort. Par exemple, un, un, un tral va aller mettre un route, une chaîne d'éclair, etc. pour taper plus vite le fort pour essayer de le détruire. Maintenant, il peut pas, parce que potentiellement, la chaîne d'éclair va toucher des héros à côté. Pareil pour le loup, ça veut dire que les corps, les corps à corps prennent un nerf extraordinaire sur ce patch. Et donc, et là, je, je ne fais que, que, que gratter la surface. Imaginez, je vous laisse dans les commentaires, faire un listing exhaustif, et vous n'y arriverez jamais, hein, un listing exhaustif de toutes les compétences, de tous les talents, de tous les personnages qui vont être impactés par ce genre de choses, c'est aberrant, c'est totalement aberrant. Passons justement au sort. J'ai je, je un petit peu débordé là-dessus sur cette partie, sur League of Legends, il y a quelques sorts qui peuvent marcher sur les tours. Soit c'est des trucs sur les auto-attaques, euh, souvent c'est des, euh, des sorts qui appliquent les effets d'auto-attaque. Mais sur Heroes, c'est plutôt l'inverse, il faut trouver le nombre de sorts qui ne marchent pas sur les structures. Quasiment tous les sorts fonctionnent sur les bâtiments. Et le push est quelque chose de très important, la, la phase de siège, c'est pas pour rien que parfois quand je fais mes guides je parle de phase de siège, PVE, PVP, on, dé, on, on décale bien phase de siège et PVE, pourtant la phase de siège rentre dans le PVE mais c'est toute la phase justement de siège en mode dégâts sur les bâtiments mais également capacité à zoner l'adversaire. Rhaenor, il lance un Hyperion, et bah ben, Rhaenor ne pourra plus taper le fort, il laisse l'Hyperion et l'Hyperion devient même une menace, c'est quand même extraordinaire vos sorts, vous devez les utiliser normalement pour taper l'effort. Par exemple, Keltas, moi je joue Keltas, Keltas je mets un choc de flamme normalement si je veux être récompensé par mon skill. Le principe c'est quoi Je vais mettre un choc de flamme sur le bâtiment et en même temps toucher le héros. Je suis valorisé parce que j'ai réussi à faire quelque chose d'un peu difficile à, à la fois toucher le bâtiment et toucher le héros pour à la fois taper plus vite les structures et faire du poke sur adversaire. Bah maintenant tu es pénalisé de réussir à optimiser tes skillshots donc tu es puni de bien jouer en fait et à l'inverse, l'adversaire qui normalement devrait esquiver des sorts c'est quelque chose de... enfin je sais pas, c'est quelque chose de normal pour des joueurs de World of Warcraft, de Diablo, de n'importe quel jeu vous devez si possible esquiver les skillshots adverses ne pas les prendre ou alors c'est vraiment parce que vous devez protéger votre allié justement ou quoi que ce soit mais c'est complètement impensable de se dire là, la meilleure strat, bah, c'est de prendre les sorts parce que si vous prenez les sorts, et ben les adversaires, les assaillants, ils vont devoir reculer. Parce qu'ils vont prendre tellement cher qu'ils ne pourront pas poursuivre. Du coup, et ben les adversaires, ils ne peuvent pas lancer leurs sorts. Les attaquants ne peuvent pas lancer leurs sorts sur les bâtiments. Ce n'est même plus du dive là. On n'est même plus dans le dive en mode limitation du dive. On n'est plus du, dans du dive. L'adversaire a juste lancé un sort sur un bâtiment. Et les tanks adverses doivent limite les intercepter, tels des gardiens de foot. Pour, même pas pour pouvoir faire une relance. Pour que les tours et les forts disent... Tu recules. C'est quand même extraordinaire, on est même pendant du dive Ça, ça force les mécaniques, ça force des joueurs à devenir des aimants à skillshot potentiellement Pour pouvoir tuer leur adversaire Donc c'est pas vous qui avez été bon, vous avez juste abusé d'une mécanique Qui est complètement abrutissante et qui va à l'opposé du bon sens en fait A côté de ça, dernier point, enfin pas dernier point d'ailleurs Mais l'un des autres points concernant la différence entre League of Legends et Heroes sur League of Legends, nous avons, il y a des, euh, ce qu'on appelle des summoners, des sorts d'invocateurs. Ces sorts d'invocateurs permettent de donner des bonus temporaires, bien sûr, pas des, enfin, vous avez des bonus tout au long de la partie, mais vous pouvez pas les utiliser tout le temps. Ça a des très très gros cooldowns, donc des temps de recharge très longs. Vous avez notamment le sort qui est tout le temps quasiment joué, c'est le flash. Le flash c'est quoi C'est une téléportation. Vous êtes là et vous vous téléportez, pas très loin, mais c'est instantané. C'est quasiment les blinks, ce qu'on appelle les blinks généralement sur Heroes au niveau 20, et tous les persos n'y ont pas accès. Et c'est au niveau 20. Sur League of Legends, dès le niveau 1, tu l'as. En quoi ça facilite, les les ça facilite justement les dives Bah, en fait, si jamais tu commences à prendre l'agro de la tourelle, tu commences à taper, taper, taper, taper le gars, tu le tues, et tu flash out. Comme ça, tu sors de la portée de la tour. Tu peux un peu plus négocier du coup tes dives grâce à cet, à cet outil de mobilité. Sachant que ça, tous les persos peuvent y avoir accès, mais... Il y a également une différence de kit et de gameplay entre League of Legends et Heroes of the Storm. Sur League of Legends, quasiment, alors bien sûr vous allez me donner 2-3 exceptions, mais quasiment tous les persos ont au moins un sort de mobilité dans leur kit. Si ce n'est pas deux, voire 3 pour certains, pour certains autres personnages. Sur Heroes of the Storm, vous avez énormément de personnages qui n'ont pas de mobilité. Vous allez me dire, je ne parle pas d'un petit gain de move speed. Keltas, aucun mouvement de. aucun, aucun gain de mouvement, Nazibo, aucun, gars de, aucun kit de, de mobilité. Vous avez énormément de personnages dans Heroes qui n'ont pas de kit de mobilité. Ou alors c'est de la mobilité amoindrie. Par exemple, Regarde, Regar, il faut qu'il passe en forme de loup, il va gagner un peu de vitesse de déplacement, etc. Mais c'est de la mobilité qui est limitée. Hanzo, vous allez me dire oui il peut sauter à travers les trucs, etc. Ça reste limité, lui faut un obstacle. Si vous êtes sous le fort et qu'il n'y a rien, bah vous pouvez pas sauter, vous n'avez pas sauté au-dessus du fort qui est en train de vous écraser la, la tronche. Donc. La mobilité entre LOL et Heroes n'est pas du tout la même, ce qui fait qu'un dive sur LOL, bah, vous allez garder votre sort de mobilité pour fuir euh, du, de la tourelle ou finir plus facilement le kill, c'est mon dernier point, faciliter le kill grâce à votre mobilité. Et vous avez également d'autres summoner spells, vous avez également d'autres sorts d'invocateurs sur League of Legends, comme par exemple l'ignite, ce qu'on appelle l'ignite c'est l'embrasement. Et d'autres sorts par exemple comme la barrière qui est une protection, ça met un bouclier, vous avez l'embrasement, donc vous mettez un dot, hein, dégâts sur la durée, vous mettez un dot qui va finir l'adversaire, en gros vous lui avez quasiment, vous lui avez mis tout votre kit pour essayer de faire des dégâts, vous lui mettez cet embrasement, c'est juste un point de clic, hein. vous touchez, vous ciblez l'adversaire, il va prendre un embrasement et potentiellement bah, vous n'êtes plus sous l'effort, vous avez déjà tout mis et c'est l'embrasement qui va finir le kill, qui va tuer l'adversaire sous, sous sa tourelle, alors que vous, vous êtes, des, vous êtes plus là. Sans compter bien sûr les objets etc, vous allez, avoir, vous allez pouvoir acheter des objets qui vont vous renforcer pour pouvoir potentiellement tuer plus vite Et League of Legends, alors moi je me plaignais aussi de League of Legends avec la Meta Tank Mais bon le problème c'est que du coup les tanks pouvaient tuer des assassins très très vite Mais sur LoL, le rythme est lent, les games sont plus longs Mais le truc par contre c'est que quand le teamfight part ça va très vite Les kills ça tombe en 2-2, il peut y avoir un kill très rapide sur League of Legends on, prend, on lance deux sorts, boum, il y a un mec qui peut tomber instantanément, qui peut mourir d'un coup. Ce qui fait eh bien, que vous ne restez pas aussi longtemps sous les, sous les structures potentiellement. Entre les flashs, la mobilité de votre perso et le fait que vous tuez beaucoup plus vite votre adversaire, vous restez bien moins longtemps sous les tours. Tout ça fait que les changements déjà... Euh en fait, ce principe d'essayer de revenir sur les MOBA classiques au niveau du focus des tours, ça fonctionne sur les autres MOBA parce qu'ils ont été pensés comme ça. Heroes n'a pas été pensé comme ça. Et comme Heroes n'a pas été pensé comme ça, tous les personnages, quasiment, je dis bien, tous, même Abatture qui peut-être est l'un des persos les moins affectés par ce truc-là, en tout cas négativement, il reste quand même affecté. Et tous les persos sont affectés soit des talents, soit des compétences, soit carrément tout le perso qui va devoir nécessiter un rework parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Je pense encore une fois à Lunara. Lunara, c'est une catastrophe, la pauvre. Vous avez la lance brisée qui touche en zone, qui est géniale pour pouvoir dive très vite. Bah maintenant, ça sert à rien. Le feu follet, déjà que c'est pas très utile, à part pour donner la vision, mais en soi, dans des teamfights, c'est pas très utile. Bah avant, vous pouviez vous en servir pour, pour prendre l'agro de quelques tours, etc. Bah maintenant euh, de toute façon si vous avez tapé un héros bah c'est fini Les dots qui durent 3 heures Vous êtes en plus très fragile Donc deux coups de tour, 50% PV, merci d'être venu C'est très très compliqué donc je vais euh, pouvoir enlever justement les, les, les facteurs qui expliquent pourquoi la différence entre League of Legends et euh, Heroes of the Storm. Maintenant, je vais vous montrer deux, trois petits extraits. Mais avant, je vais commencer par expliquer un point. C'est que justement, en fait, euh, ce système a été mis en place, notamment parce que certains joueurs certains joueurs se sentaient euh, pas en sécurité sous les tours et les forts. Ce qui encore une fois, il faut équilibrer bien sûr le dive. C'est quelque chose qui doit être équilibré. Pourquoi j'évoque le fait que ce soit du nivellement par le bas. Si vous suivez mes lives, si vous suivez mes streams, vous le savez, c'est même mon fond d'écran généralement quand je stream, dans 90 voire 95% des cas, quand vous mourrez sur un jeu vidéo, enfin sur Heroes of the Storm, sur un MOBA, mais pas qu'un MOBA, hein, ça marche aussi pour les FPS, dans 95% des cas, c'est de votre faute. Ou en tout cas, vous avez une énorme partie dans, la, dans le résultat final. Vous avez... Probablement mal anticipé des dégâts, vous avez peut-être euh, soit fait une erreur de positionnement, une erreur de placement, une erreur de prise de décision, peut-être que vous avez euh, voulu aider votre allié, vous n'étiez pas en mesure de pouvoir l'aider. Quand on meurt sur Heroes of the Storm ou d'autres MOBA, voire des FPS comme Overwatch et tout, ça marche pareil là-dessus. Généralement, quand vous mourrez, vous avez une part de responsabilité là-dedans, vous n'avez pas pris en compte tous les paramètres. Vous avez surestimé vos compétences, vous avez surestimé votre personnage, vous avez sous-estimé l'adversaire. On a toujours une part de responsabilité dans une mort. Parfois, les torts sont partagés, hein, je ne dis pas le contraire, mais on a toujours une part de responsabilité dans sa mort. Le problème, c'est que quelqu'un qui se faisait dive avec l'ancien patch, très souvent, malheureusement, j'ai envie de dire, eh bien, c'est, euh, bah là, je suis mort, c'est parce que mes tours servent à rien. Et j'ai un peu envie de dire, c'est encore une fois une excuse. Pour se dédouaner, pas de ma... en fait c'est pas moi qui ai fait une erreur, le jeu est mal codé, le jeu est mal fait euh, C'est à cause de mes mates si je perds, mais là c'est pas à cause de mes mates, c'est les tourelles et les forts ne servent à rien Quoi Je voyais plus personne sur la carte, la dernière fois que j'ai vu les adversaires ils étaient près de ma lane J'en ai, vu... ai vu 3, là ils sont 5, ils m'ont débarqué à 5 sous le fort, je meurs, inacceptable, blizzard Améliorer les tourelles et les forts, non si vous êtes mort dans ce genre de cas c'est que vous avez soit pas regardé votre mini carte, soit pas pris en compte les informations que la carte justement ou que le jeu vous, vous mettez en place Et vous n'aviez rien à faire là en fait Donc énormément de dive qui s'avère qui euh, qui, enfin, qui décisif Quand je dis décisif c'est que ça fonctionne Généralement vous avez probablement fait des erreurs, commis des erreurs Et ça c'est un problème un fort, par exemple, qui n'a plus ses tourelles, plus de fontaines, etc., qui a, qui a 50% PV, même en master, j'ai vu des joueurs aller le défendre. Bah non, mon coco. Et à la fin, il mourait. Bah ouais, surprise. Ou des joueurs, par exemple, qui poulent poule pas un dominateur sur Sanctuaires Infernaux, qui est la map, la, la carte la plus normale. Le dominateur, bah, normalement, généralement, on le fait venir sous ses tours. Pourquoi Parce que comme ça, les tours tapent plus le fort tapent. Les mecs qui poulent le dominateur à l'extérieur, qui se font massacrer et qui font... Bah ouais. Et du coup, et bien sûr, c'est du nivellement par le bas Parce que, oh mon pauvre Titi, tu t'es tu fait tuer, euh, tu fait tuer euh, devant tes tours Parce que au lieu de rester derrière, ah c'est vrai les tours auraient pu peut-être t'aider T'aurais pu peut-être te mettre derrière les murs, mais en fait t'es mort devant Ah mon pauvre chéri, bah on va, on va, faire, on va renforcer les tours pour que tu sois en, plus en sécurité Ça te va, et malheureusement bah c'est un effet qui va être pervers Parce que je sais, à l'heure actuelle, ce, cette, cette patch note fait débat on a d'une part des joueurs qui disent que c'est n'importe quoi J'en fais partie Et sans déconner, je, je, ne, je ne rigole pas Je n'ai aucun, je dis bien aucun joueur pro, semi-pro Même des anciens joueurs qui sont venus sur Heroes avec le nouveau patch Aucun joueur haut niveau considère que ce patch est bon à cause du focus des tours et des dégâts, des structures, etc Aucun, je dis bien aucun Par contre, effectivement, beaucoup de joueurs considèrent que ces changements sont positifs puisque ça permet maintenant d'avoir vraiment des tours sur, des sur lesquels on peut compter et des forces sur lesquelles on peut compter. Généralement, ce genre d'arguments, on les entend sur des joueurs bas niveau, des joueurs qui ne font pas de ranked, des joueurs non classés, donc qui font des joueurs de, ou des joueurs de, de quick match, des joueurs bronze, silver, gold. Après, ça peut monter jusqu'à platine, diamant. Mais la plupart des joueurs que j'ai pu voir, que ce soit sur les, les forums, etc., en anglais ou, ou français, ce sont des joueurs généralement bas niveau. Ce qui n'est pas une insulte, hein. Ne le prenez pas mal. Mais généralement, du coup, c'est des joueurs qui manquent de connaissances de jeu ou qui manquent de vision de jeu. On va y revenir parce que on pourrait se dire, bah du coup, oui, en fait, c'est toi en tant que joueur au niveau, tu fais chier, etc. Non, parce que c'est des changements qui vont énormément affecter le bailo. Beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Euh, alors, je vais vous montrer justement des phases de jeu qui sont complètement abrutissantes. On va commencer par des persos qui sont directement impactés, et on pourrait se dire, oui, bon du coup, c'est les assassins qui sont agressifs, etc. Et bah même pas. Même pas. La plupart de ceux qui sont concernés par ces changements, c'est même les postes un peu ingrats, à savoir tank et support. Je joue tank et j'ai beaucoup joué support. Je vais, vous donner, je vais vous montrer ce patch qui est une game compétitive entre euh, les washed up, donc la meilleure équipe européenne, contre je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs. Et je vais vous montrer donc un Malfurion. Un Malfurion, donc Banana H, un joueur français qui joue Malfurion. Je rappelle que. À l'heure actuelle, il y a bien la moitié des soigneurs, bon, je dis la moitié, j'avoue que là c'est un peu au pif, mais il y a énormément de supports qui, pour soigner, pour mieux soigner à l'heure actuelle, doivent taper l'adversaire. White Man, euh, Malfurion, Tyrande, énormément de personnages doivent taper l'adversaire pour pouvoir avoir plus de bonus, soit mieux soigner, soit mieux soigner ses coéquipiers, soit avoir plus de... Par exemple Alexstrasza aussi, hein, le même genre de mécanique avec son E, pour pouvoir potentiellement mieux soigner ou pour pouvoir euh, stacker pour récupérer son dragon plus vite, ça peut arriver ce genre de choses, Eh bien on va voir justement ce qui se passe. Malfurion, donc il y a le pool du Dominateur, le pool du Dominateur est fait par ses adversaires sous les tours, Jusque-là, pas de problème. Malfurion veut soigner en partie son Greymane et il y a également sa Kirigan qui décale. Il a déjà mis son soin. Il veut soigner son allié. Il met un éclat lunaire, ce qui est normal. Un éclat lunaire pour pouvoir soigner son Greymane. Malfurion qui ne peut pas mettre d'éclat lunaire, les soins de Malfurion sont négatifs. Il hein, n'y aura aucun soin. Donc il met un éclat lunaire pour soigner son assassin. Je vais le remettre. Mais en termes de temps... C'est moins de 3 secondes. Hein. C'est moins de 2 secondes même. Vous vous rendez compte de ce que ça amène, de ce que ça occasionne. Des joueurs, des supports qui doivent, des healers, des soigneurs qui doivent potentiellement eh bien, essayer de protéger leurs alliés par leurs soins, enfin par, leur, par leurs dégâts pour pouvoir soigner leurs alliés, c'est fini. Ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est moins de possibilités de sustain pour les, pour les alliés. On va revenir sur un autre point. Je vais vous montrer aussi quelque chose là-dessus. Quand je dis nivellement par le bas, et moi-même je suis concerné par ça, ça nous arrive à tous de faire des bêtises. Moi le premier. Voici, euh, voici une game euh, que j'ai faite il y a... Alors je vais essayer de par contre de mettre pause. Une game que j'ai faite, une classée, où j'ai été catastrophique. Vraiment c'est probablement une de mes pires games ces derniers temps en classée. J'étais en train de jouer Raynor, je voulais défendre l'immortel. Je n'ai pas pris en compte le fait qu'il allait avoir les stuns immos. En face, il y a un Anubarak. Là, je vais mettre pause à ce moment-là. Les stuns immortels pop à ce moment-là. Je mets une auto-attaque une auto de trop parce que je suis un gros débilos. Je mets une auto-attaque de trop alors que j'avais déjà bien descendu le bouclier parce que c'était un, un 50-75% bouclier. J'aurais pu juste reculer et, le, et lâcher, attendre un petit peu le renfort de mes alliés. J'ai voulu mettre une auto-attaque de trop, la fameuse auto-attaque de trop. Le Anubarak a tenté un stun. Alors, il a eu un peu de réussite il a stun, ça a touché dans le stun immortel, on voit déjà deux choses négatives le chacal voulait suivre son Anubarak, il était déjà en train d'essayer de me poke, il prend l'aggro des tours il est obligé de reculer parce qu'il sait, on est sur du master grand master, il sait que qu'il va prendre énormément de dégâts, donc il est déjà sur une phase de recul, on a également Lucio bah, qui ose pas trop soigner, notamment avec certains talents parce que bah, potentiellement et vous voyez il a le talent mauvaise zone en haut à droite donc potentiellement et eh bien il va pas pouvoir, il, va pas pouvoir, euh, il va pas pouvoir sonner. Donc lui aussi recule. Anubarak, lui, voit qu'il y a un stun. Sachant que si jamais le stun connecte avec le stun IMO, qu'est-ce que fait Chacal Il pose une mine à l'arrière. Et il me renvoie dans son équipe, dans l'équipe ennemie. Je suis mort. Or là... Bah, il est obligé de reculer, il ne peut pas mettre sa mine, parce qu'il vient de prendre des coups de tour, et donc il recule. Anubarak, lui, il fait ce qu'il doit faire Ce n'est pas une erreur d'Anubarak Je suis tout seul sous mes tours, comme un abruti, je prends stun, dans stun immortel, il est, ils sont 4, son équipe, il y a 4 mecs avec lui, il m'a touché avec le stun, qui connecte avec le stun immortel, bon moi, le seul truc bien que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur eux, quand je me suis rendu compte que j'allais être dans la merde avant les stuns, et là, il me met le stun, il se retrouve sous tour, et normalement, bah, tous les scarabées qu'il a accumulés devraient prendre l'agro des tours, ce qui lui permet à Anubarak de temporiser les renforts de ses alliés. Il a mis les contrôles pour que ses alliés puissent mettre leurs dégâts. Chacal, vous le voyez par son comportement de jeu, il va vers la droite parce qu'il a pris cher sur les coups de tour, donc il ne peut pas suivre son Anubarak. Vala et Lucio hésitent à cause de ces changements. Ils ne peuvent pas suivre le Anub, qui a totalement, totalement raison de punir un move d'abruti qui était le mien. Un, un, un, ça arrive, on peut tous faire des moves d'abruti. En l'occurrence, c'est moi-même. Et Anubarak va se faire massacrer, en plus il a eu un réflexe assez rapide, il a cocon directement la Johanna quand il s'est rendu compte qu'il était dans la mélasse. Les alliés ont, ont ouvert la porte pour essayer de le sauver alors que normalement il n'en aurait pas eu besoin encore une fois puisque les scarabées auraient tanké. Le chacal essaye de le, de le protéger en claquant la pneumastique tout de suite. Mais ça ne suffira pas, le Anubarak s'est fait massacrer. Par les tourelles et pourtant les tourelles sont tombées hein. Pourtant les tourelles sont tombées assez vite Mine de rien parce qu'ils ont essayé de protéger Anub En ouvrant la porte et en cassant la tourelle Et malgré tout eh c'est le dernier coup de tour Qui va tuer le Anubarak. Voilà ce genre de mouvement Et là vous allez vous dire oui mais peut-être que Il euh, y a une autre euh, part de responsabilité Il n'y a pas que ça Je vais vous montrer ceci C'est un viewer qui nous a envoyé ceci Il n'a pas fait exprès, ce n'était pas volontaire Abattu, il avait mis-clic sur sa, sur sa mini-carte Il est sorti donc on a une phase de jeu où les bleus sont en train d'accompagner, donc sur Alterac, le chevaucheur de Bélier. Le abatture a mis-clic sur sa carte, il a mis-clic, il a fait une erreur. Il sort de ses tours devant le chevaucheur qui, je rappelle, augmente les dégâts des héros. Le Tassadar met une tempête qui n'était absolument pas de de destinée à abatture. Le abatture ne l'a pas fait exprès, il est rentré dans la tempête sonique. Le Tassadar prend l'agro des tours, il a une canalisation sur son sort. Et il se fait massacrer par les tourelles. Et on n'a même pas l'effort, c'est juste les tourelles. Et le pire, c'est que là, le abattu, il n'a pas fait exprès. Mais quand on sera plus adapté au patch, bah ce genre de choses, il faudra le faire. Quand vous êtes défenseur, il faudra le faire. rentrer dans les AOE, rentrer dans les zones adverses. Pour pouvoir inciter ce genre de choses. Ce qui fait que le Tassadar, qu'est-ce qu'il doit faire Eh bien, il reculait. Ce qui veut dire qu'il a fait un chevaucheur de loup. Un chevaucheur de loup ou de bélier. Mais qui, qui augmente ses dégâts, mais il ne peut pas s'en servir. On arrive à des phases. De, à des situations aussi abrutissante que ça L'abatture a clairement fait une erreur, il le sait, il nous l'a envoyé, il a fait j'ai fait n'importe quoi, mais regardez, à la fin, et le pire, c'est que s'il s'en était rendu compte et qu'il allait mieux jouer, il, dès que la tempête psionique le touche, il aurait pu se barrer instant, Tassadar mourait, Abatture était en vie. Au final c'est un 1 pour 1, alors qu'il aurait totalement dû mourir parce qu'il a clairement fait une erreur. C'est pour ça que je parle de nivellement par le bas, parce que même si vous jouez mal, et bien vous allez potentiellement être récompensé à la fin. Ce qui n'est absolument pas normal, c'est un non-sens complet. Deuxième point, euh, point qu'on va, euh, qu va, euh, qu va évo évo évoquer juste après, Donc le nivellement par le bas on l'a dit, euh, maintenant pour défendre efficacement un objectif, donc l'incitation à un comportement contradictoire c'est exactement ce que je viens de dire avec abatture, euh, pour défendre efficacement un objectif, quand je parle d'objectif c'est objectif de carte mais également boss, des différents boss ou des camps. Par exemple les hardcamps, les hardcamps vous êtes censés, les... et d'ailleurs Blizzard a fait un rework sur les hardcamps à la base, c'était pourquoi C'était pour vous inciter à push avec, pas juste fixer l'adversaire en envoyant le hardcamp et on va faire autre chose à côté. Du coup sinon le hardcamp perd en intérêt. Donc l'idée c'était que Blizzard voulait que euh, ce soit, enfin euh, forcer les joueurs à push avec le hardcamp. Or avec ces changements, bah... Non, en fait il faut pas les accompagner, ou alors si on les accompagne c'est de très loin, de très loin à l'arrière, donc on réduit l'efficacité de tous les objectifs de cartes. Et comme vous venez de le voir, sur certaines cartes comme, Vols comme euh, Alterac, l'objectif est censé vous booster. Or bah là, il vous booste mais vous pouvez pas lancer vos sorts parce que sinon vous vous faites défoncer. C'est complètement débile. Et sachant que c'est pas fini, vous avez des cartes par exemple, comme comme, Trigla, fin, comme le Triglaf sur Volskaya, ou le Cheval Dragon sur Comté du Dragon, qui sont des véhicules. Les véhicules c'est quoi c'est considéré comme des héros. Or les tourelles augmentent de, ont, ont vu leurs dégâts augmenter de 10%. Donc ça veut dire que ces deux véhicules, ces deux objectifs de carte, sont nerfs et prennent 10% de dégâts supplémentaires. En plus du fait qu'on ne puisse pas bien les accompagner parce que sous peine de se faire défoncer, donc on est obligé de reculer ou en tout cas pas lancer tous ses sorts parce que sinon on pourrait prendre la foudre, la foudre divine des tours. Donc de base ça nerf les objectifs qui sont à la base considérés comme des béliers pour pouvoir enfoncer les lignes. Et eh bien là, on va pas pouvoir. Ce qui entraîne quoi La conséquence. Et eh bien les objectifs sont dévalorisés comme je l'ai dit. On arrive sur un cercle vicieux où, bah, push naturellement ou autre, ça va être compliqué. Parce que, bah, vous allez être en difficulté. Et même si vous êtes en supériorité numérique, vous avez réussi à gagner un fight, vous êtes en 5v3. Vous avez pris l'objectif Ouais, mais même en 5v3, et eh bien vous pouvez avoir des, des, des dangers en mode, bah, je tape le gars, je me fais défoncer. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez devoir vous brider, vous n'allez pas pouvoir taper... Comme vous voudriez les structures, c'est à dire que les structures vont pouvoir tenir plus efficacement plus longtemps Les objectifs qui servent normalement de point d'attache, de point d'ancrage pour pouvoir lancer un assaut eh bien ils seront moins efficaces, c'est à dire que les défenseurs s'en sortent mieux Et ça veut dire limite, on y reviendra après, mais vous êtes pénalisé d'avoir eu l'objectif Ce qui est quand même extraordinaire Donc même une défense en infériorité numérique est compliquée et comme je l'ai dit, certains véhicules sont encore plus impactés. Qu'est-ce que, qu que cela entraîne Ça entraîne bien sûr une dévalorisation de la prise de risque. Ça amène des situations où, euh, à la base, je l'ai déjà dit, un dive est une prise de risque. Un plongeon sur l'adversaire est une prise de risque. Par nature, une prise de risque, en cas de réussite, doit être récompensée. En cas d'échec, doit être sanctionnée. C'est logique, c'est une prise de risque. T'as joué, t'as perdu. Ou t'as joué, euh, t'as gagné. Félicitations. Le truc... Donc ça doit être encadré, mais le problème c'est que là, eh bien, on nullifie la prise de risque. C'est devenu tellement dangereux que quand tu fais le, le pour et le contre, il y a aucun intérêt d'y aller. Donc, c'est vraiment des cercles vicieux qui s'entraînent parce que bah par exemple, tu as tué trois mecs, tu as tué trois personnes, qu'est-ce que tu fais Est-ce que je peux pas chouler tours Bah, il y a deux mecs qui sont là, si on met des dégâts, on pourra pas. Donc, on va faire l'objectif. Ouais, mais l'objectif de toute façon, il sera moins même si vous le prenez, il sera moins fort. Donc ça amène un cercle vicieux où tout est moins fort. Tout va faire que la partie va durer plus longtemps et on y arrive, le rythme, le dynamisme des parties est ralenti artificiellement pour rien. Ça veut dire que la méta, je rappelle la méta à la base que ça veut dire, c'est la most efficient tactic available, donc la meilleure tactique possible dans les, dans les, dans les différents cas, que ce soit en termes de pique ou en termes de, de, de, de façon de jouer, eh bien ça va être de soit push avec l'objectif mais de manière très lointaine donc, bah, il, fera, il sera moins efficace, soit bah, eh bien, abandonner l'objectif et aller faire autre chose à côté. Puisque de, on va arriver à des situations où, limite, le premier objectif sera pénalisant pour l'équipe qui l'a récupéré, notamment tombe de l'arène araignée. Le premier objectif, limite, faut le laisser à l'adversaire. On arrive à des, des extrémités comme ça à quel moment récupérer un objectif est pénalisant sauf si c'est l'adversaire qui vous a forcé à faire quelque chose en mode ok on a perdu quelqu'un bah on va prendre le fort, qu'est-ce que vous faites est-ce que vous pêchez avec votre, votre objectif ou vous allez défendre parce que pendant ce temps nous on peut vous menacer un T1, T2 là là, c'est normal mais en situation normale est-ce que vous êtes, vous êtes pénalisé d'avoir pris l'objectif c'est quand même extraordinaire et là ça amène un autre, un autre point donc les structures, comme je l'ai dit le rythme, le dynamisme c'est vrai que j'ai pas trop fini cette partie là au niveau du rythme et du dynamisme, les games durent plus longtemps, il se passe moins de choses sur la partie, en fait les games durent plus longtemps mais pour qu'il se passe moins de choses sur la partie Puisque, bah on va se regarder dans le blanc des yeux, bah là on peut pas attaquer, toi non plus, tu veux faire l'objectif, bah on va le faire, ok On a réussi à avoir l'objectif, on a gagné un fight, on a réussi à avoir l'objectif Cet objectif avant, bah on aurait pu vraiment l'accompagner fort, zoner l'adversaire, maintenant on peut pas, donc l'objectif fait pas grand chose Donc au final c'est à dire que les structures tiennent mieux, donc c'est à dire que le prochain objectif aurait dû menacer un T2, bah là en fait on a même pas réussi à tomber le T1 Donc les objectifs sont de moins en moins intéressants, donc on va plus souvent en late game, donc l'early sert quasiment à rien, le late game par contre, et ça amène des personnages qui normalement étaient équilibrés, à ce point, enfin à certains niveaux, ça amène des Nazibo, des Ragnaros, des trucs comme ça qui sont énormément up, malgré tout, on pourrait dire, bah bah du coup c'est un patch qui up Nazibo. bah non, Nazibo, il y a énormément de poison, il peut facilement faire des dégâts sans le vouloir, avec ses spiders, ses grenouilles, euh, son gargantua, etc, et du coup devoir reculer, parce qu'il pourra prendre l'agro, Ragnaros, vous voulez un truc rigolo avec Ragnaros La vague de lave, que personnellement je n'aime pas trop, en tout cas sauf certaines conditions je n'aime pas trop. Mais la vague de lave, vous êtes top lane, vous lancez une vague de lave bot lane pour pouvoir récupérer toutes les vagues de sbire qui est au bot. Ça touche un héros au bot. Vous êtes en train de taper le fort de la top lane. Bah, le fort de la top lane, il a reconnu que vous avez tapé un mec en bas. Du coup, vous allez prendre l'agro. C'est bien hein Maintenant... Le rythme et le dynamisme fait que les games durent plus longtemps pour rien, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que ça engendre Eh bien, ça va engendrer de la frustration et ce que j'appelle le facteur pile ou face. Le facteur pile ou face, c'est quelque chose qui est terrible. C'est-à-dire que plus les games durent, plus euh, les kills sont, enfin, sont sanctionnés, puisque bah à la fin, une mort, plus vous avancez, plus la mort va durer longtemps. Et donc vous allez être énormément sanctionné. Or, plus les games durent longtemps, plus les gens perdent leur nerf, plus les gens sont soumis enfin sont, subissent la pression et surtout, bah, quand vous commencez à dominer vous vous dites, bah, attends, attendez on est en train de snowball on est en train de dominer, on est en train de faire l'effet boule de neige et on va potentiellement se prendre un retour de flamme dans la gueule. Donc ça vous met sous pression. Qui dit sous pression dit frustration parce que vous avez peut-être dominé toute la partie et à la fin, parce que vous n'arrivez pas à pouvoir snowball efficacement cet avantage, vous n'arrivez pas à accentuer l'avantage que vous avez récupéré et eh bien l'adversaire en late game il gagne un team fight et va potentiellement pouvoir vous battre là dessus en très late game, je parle en 30, 15, 30 minutes de jeu par exemple, euh, 30 minutes de jeu ça sera beaucoup plus euh, courant par exemple et ça, ça emmène de la frustration parce que vous avez dominé toute la partie à la fin il y a un de vos alliés qui a fait n'importe quoi je mettrai une je mettrai plusieurs vidéos hein, pour accompagner, euh, accompagner celle-ci justement avec des, des, des, des démonstrations et eh bien vous serez dans une situation ou, eh bien, un de vos mates a fait n'importe quoi en late game, je pense que ça parle à tout le monde. Un pote qui pète un plomb et se dit « Ah, je vais engager en 2v5 », il a pas regardé dans le, il a pas regardé dans le, dans le rétroviseur. Il meurt, vous ne pouvez plus rien faire, l'adversaire va pouvoir avancer et même si vous étiez devant, bah, il va faire les objectifs, et même si les objectifs ont été nerfs, bah, ils vont quand même reprendre le dessus et vous allez potentiellement perdre la game alors que vous aviez dominé pendant je ne sais pas combien de temps C'est très frustrant, là l'a tous arrivé, mais là ce patch amène encore plus de situations où on va se regarder en chien de faïence en mode bah, on a dominé, mais finalement ils ont, de, ils ont pris un objectif, ils ont réussi à renverser la tendance en gagnant un teamfight mais même eux, bah, avec leur objectif, ne vont pas pouvoir potentiellement terminer la partie parce qu'ils ont réussi à faire le truc et on arrive à des, des, in, des, des, des anomalies où normalement bah, à la fin vous avez fait de la merde, l'adversaire vous punit et va finir la game. Bah là, non, en fait, il pourra prendre qu'un T2, donc on remet tout le monde au même endroit. Du coup, on refait ça, etc. Et vous allez, ce qu'on appelle l'effet pile ou face, c'est. Vous lancer en fait, en fin de partie. Vous serez extrêmement dépendant de vos alliés. Du coup, on lance une, une pièce. Potentiellement, bah, si la fin de partie se passe pas trop mal, parce que. Tout le monde a réussi à bien écouter les pings, etc. Et euh, je sais pas, il n'y a pas eu surtout de pétage de plomb ou quoi que ce soit. Vous allez peut-être gagner. Mais vous allez peut-être perdre parce que euh, quelqu'un va perdre ses nerfs ou quoi que ce soit. Alors, c'est toujours possible, bien sûr, sur les MOBA. Je dis pas qu'avant, c'était pas possible, cet effet-là. Mais on est encore plus là-dedans. Plus les games s'allongent, plus on a... On est dépendant des mates en fait, on est dépendant de vos coéquipiers Une erreur va être encore payée beaucoup plus, enfin sévèrement en hein, fin de partie Donc c'est pour ça d'ailleurs que le snowball, les connaissances de jeu etc, étaient valorisées Ça veut dire que votre impact pour pouvoir carry, eh bien avec un snowball Alors pas non plus que le snowball c'est pareil, hein. le snowball faut l'encadrer, il faut pas que ce soit trop fort Mais Heroes, et c'est pas pour rien que je vous ai choisi cette carte Tour du Destin C'est la map du comeback, le comeback est clairement faisable sur Heroes et bien là on en arrive à des absurdités, des anomalies complètes où par exemple Tour du Destin qui est la map du comeback et bien avec ces changements c'est devenu presque une map où le comeback est très très très très dur Je mettrai une game justement de, de démonstration, une game de, de, de tournoi dessus sur Tour du Destin Et donc, et bien, la frustration ça va être des insultes, du flame, de la haine euh, et ça arrivera de plus en plus parce que les games seront très très frustrantes, encore plus qu'avant et du coup, déjà qu'avant, tu avais beaucoup de gens qui flament et qui s'insultent, etc. parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir leur nerf. Avec des patchs où les, les games durent plus longtemps, il y a encore plus de frustration, donc encore plus d'insultes, donc encore plus de, de toxicité, etc., etc. Donc un effet négatif terrible. Et là, vous vous dites, ouais, bah, c'est le Halo qui est concerné par ce genre de choses. Mais non, à bah beaucoup de joueurs ne savent pas forcément. On a pris un kill, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on push le fort, etc. Beaucoup ne savent pas forcément ce qu'ils doivent, qu doivent, euh, qu doivent faire et ce qui doit être fait. Du coup... Les contradictions en mode il y en a un qui va faire le hard etc Je veux dire j'ai joué en silver, je joue en gold Un mec qui va faire le hard camp alors qu'on lui dit mais non on peut finir là Bah ben, il va quand même faire son hard camp Mais même à 4 vous pouviez potentiellement faire des trucs en mode Bon bah ben, vas-y on va taper le fort, on va récupérer le T2 Et même si votre pote était sur le hard vous pouviez potentiellement finir à 4 Ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu aussi dans des tables noires et autres Bah ben là, tu vas essayer de vouloir forcer le fort à 4 Et bien bon courage mon coco, parce que tu vas prendre tu vas prendre la douille en fait donc ça va amener le, le pire en fait c'est que le haut et l'eau ils savent enfin on... normalement on sait quoi faire en cas de kill etc c'est juste qu'on va être beaucoup plus limité et les adversaires vont abuser de certaines faiblesses et lacunes du jeu notamment rentrer dans les skillshots pour pouvoir mieux défendre pour con mais à bas et les gens sont déjà perdus potentiellement parce qu'ils savent pas quoi faire etc et ça va amener des games qui vont durer Très très longtemps, une frustration énorme et un effet de pile ou face en late game qui va être terrible. Le bas et l'eau est encore plus concerné par ces changements alors qu'ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils se disent « C'est bon, je suis protégé par mes tours, pas de dive. » Mais la protection ça suffit pas. Être en permanence en défense ça ne vous, vous fait pas gagner une partie. Hein. À un moment donné il va falloir passer à l'attaque et c'est vous qui allez subir cette, euh, cette, cette défense formidable en fait, de l'adversaire. Et ce qui va en générer des games potentiellement en bronze, des games de 40 minutes, où, eh bien, enfin, euh, League of Legends, s'il y a autant de toxicité aussi, c'est parce que les games durent très très longtemps, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi les games durent très longtemps. Donc, ça va aussi réduire la possibilité de carry sur Heroes. Ça amène des situations comme ça. Je vais, je vais vous montrer juste pour le rythme et la vidéo dure déjà un petit peu longtemps plus que je, plus que je ne voulais mais je vais vous montrer rapidement par exemple l'impact des objectifs avec une game pro encore, enfin une game compétitive encore entre, là c'était le, le, les in-house teams la in-house league où vous voyez un chevalier dragon donc à 6 minutes de jeu qui a pris 50% PV en détruisant deux tours évidemment le chevalier dragon vous rentrez dans, le, dans les flammes le chevalier dragon prendra l'agro bien entendu et se fera défoncer et ce qui fait que le chevalier dragon bah là il fait, il va rien faire du tout et surtout, bon là c'était qu'en early et encore ça va, mais c'est surtout en late game. Je vous mettrai la vidéo entière où vous pourrez bien la regarder avec les commentaires, etc. On arrive dans des situations où la team de Nick a dominé la team de Zelia pendant tout le match. Ils ont enchaîné avec quasiment 4 dragons en fin de partie. Et normalement il aurait fallu un dragon pour prendre T1, ouvrir le T2. Un nouveau dragon pour prendre T2, voire potentiellement menacer le corps. Et eh bien il aura fallu je crois 3 ou 4 chevaliers dragons pour finalement venir à bout du corps. Là je crois que c'est déjà un dragon de plus. On pourrait dire bon bah là ils vont menacer le T2. Et eh bien non. Le chevalier dragon a pris tellement cher qu'ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas push plus loin que ça. Ce qui fait que le chevalier dragon, et eh bien vous voyez, là, là c'est pas qu'il joue mal hein c'est qu'ils peuvent pas s'avancer ils vont prendre trop cher et du coup eh bien on se regarde on se regarde on essaye de kick voilà on prend des dégâts le cheval dragon se fait défoncer on est obligé de repartir et le T2 qui aurait dû tomber sur un call eh bien reste en vie ce qui fait qu'il va falloir un nouveau cheval dragon pour pouvoir potentiellement faire quelque chose et plus vous montez bah plus les erreurs sont punis cash donc aller récupérer trois dragons d'affilée c'est pas forcément toujours simple à haut niveau hein. donc ça amène des situations où voilà les games durent, durent, durent pour rien Et cette game vous allez me dire à la fin Elle a duré que 21 minutes, ça va Malga, en fait trop Mais cette game elle aurait dû être finie en 14 minutes en fait <rire> en, en, À 15 minutes Elle aurait dû être finie, il y a eu au moins 5-6 minutes De trop, et ça c'est pas normal Voilà pour, pour, pour, pour cette vidéo Je vous la mettrai bien sûr euh, On va pas rester dessus en permanence. Je, je vous la mettrai en, en, en pièce jointe on va dire avec, euh, avec, euh, avec le reste Et du coup vous allez dire, bon, bah, c'est bien Malga a critiqué ce système, ce système est Terrible euh, selon toi, est-ce que tu as des solutions? Mais une solution, il y en a une toute trouvée. Moi, je considère aussi et un bœuf des tourelles, etc. Moi, il n'y a pas de problème. Mais le focus n'a pas sa place sur Heroes. Le jeu n'a pas, n'a jamais été pensé avec un système de focus. Ce qui va chambouler, mais tous les arbres de talent des persos, ce qui va demander un travail énorme de rework de tous les persos, ce qui va demander du coup, donc. Perso, les compétences de certains persos, les talents de certains persos, les, les mécaniques, de propres au jeu, les, les, id, enfin les, les objectifs de map, les camps, ça va demander un travail de fond énorme pour une ligne à la con qu'il faudrait désactiver, le fait que le focus n'a pas sa place, le focus des tours et des forts n'a pas sa place sur Heroes of the Storm. On le remplace par quoi Comme je l'ai dit, le problème d'augmenter les dégâts des tours et des forts, c'est que ça concerne aussi les véhicules, donc les chevaliers, euh, et le chevalier par exemple dragon ou le triglave, donc... Soit on dit que les objectifs sont immunisés mais je pense que c'est pas quand même une bonne solution parce que faire que les tours et les forts tapent trop, enfin, tapent trop bien ça fait que si par exemple vous avez pris 4 kills mais qu'il n'y a pas d'objectif possible de boss, de camp, euh, d'objectif de, de map et bien normalement le tank est censé tanker les tours et permettre à ces DPS de détruire les tours et on avance on essaye de prendre le T1 ce qu'on appelle à la main ou le T2 à la main et justement voilà on prend un avantage et ensuite eh bien on essaiera de capitaliser sur cet avantage quand l'objectif reviendra. Or là les tours font tellement mal, les forts font tellement mal que les tanks ne peuvent pas se permettre d'encaisser trop de coups. Même une Johanna elle va prendre très très cher et pourtant c'est le tank le plus costaud du jeu. Donc pour moi le système à la League of Legends en mode plus vous restez sous le fort parce que normalement vous n'êtes pas censé rester indéfiniment sous un fort ou sous une tour et eh bien le principe de vulnérabilité je le trouve excellent. On enlève le focus, on enlève les dégâts supplémentaires instantanés sur les premiers coups de tour. Par contre, plus vous prenez de coups de tour, plus vous prenez de coups de fort, plus ça prend cher. Donc au lieu d'avoir un, un plafond à moins 40 d'armure, eh bien on monte potentiellement le plafond avec équilibrage, hein, mais aller potentiellement jusqu'à moins 75 d'armure, ou peut-être un petit peu moins avec du moins 50, moins 60, moins 65, moins 70, moins 75 potentiellement. Mais partir sur de la vulnérabilité justement... Qui fait que quelqu'un qui négocie bien un dive il sera récompensé, quelqu'un qui négocie mal un dive eh bien il se fera exploser la gueule parce que c'est normal. Et du coup plus il reste sous les tours plus il prend cher c'est logique sur le papier mais le problème c'est que les focus de tour ça, ça plus la vulnérabilité plus les dégâts. Ça amène des situations complètement abracadabrantes. Voilà, il euh, y a d'autres potentielles propositions hein, qui peuvent s'amettre. Mais je pense que celle-ci est la plus générique parce que je sais qu'il y a une autre proposition, c'est dire oui, bah du coup, les objectifs prennent en priorité l'agro, etc. Ça, ça, malheureusement, il y aura toujours quand même, quand vous n'avez pas l'objectif de carte, ça, ça fait que vous avez toujours à avoir des incohérences complètes. Donc pour moi, le focus, de manière générale, pour toutes les raisons que je vous ai listées, est un problème. Donc à mon sens il devrait l'enlever Voilà. Euh, j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez vraiment pas c'est une vidéo un peu polémique et j'espère qu'il y aura des changements là dessus parce que c'est pas possible de pouvoir rester sur ce focus euh, des tourelles donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, n'hésitez pas à me donner vos impressions j'espère avoir été parce qu'en fait le problème c'est que c'est même pas une question d'opinion en fait Je sais qu'il y a certains qui vont me dire bah non moi je suis pas d'accord avec toi Malga je trouve que c'est bien Que les tours servent à quelque chose etc Mais en fait le problème c'est que les tours elles peuvent servir à quelque chose Je vous dis pas que c'est pas bien qu'il appeler les tours ou les forts. Moi ce que je vous dis c'est que le système Il est, il est complètement incompatible avec Heroes Et qu'il détruit des mécaniques Il rend le jeu plus chiant à regarder comme à jouer Il rend le jeu plus long Pour rien pour juste aucun dynamisme, alors que c'est l'intérêt d'Heroes, le dynamisme, faire beaucoup de choses, etc. Ça réduit l'impact individuel dans les parties. Beaucoup déjà de joueurs qui ne connaissent pas Heroes vont dire hey, « On peut pas carrer sur Heroes, blablabla, ce qui est des conneries. Eh » Et ben, ça va quand même réduire, vous pourrez toujours carrer bien sûr après ce patch, mais ça réduit quand même votre impact individuel aussi sur la partie. Donc, c'est énormément d'effets négatifs, ça fait aussi qu'il y a des persos qui sont brisés tant qu'il n'y a pas de rework et autres. Donc, ça amène beaucoup trop d'effets. Alors que, en plus, le patch note est bon. L'idole qui est renforcé et tout, c'est une bonne idée. Il faudra ajuster certains trucs, mais c'est une bonne idée. Augmenter les dégâts des tours et des forts, moi, il n'y a pas de problème. Mais le focus des tours, c'est une énorme connerie. Voilà, j'espère en tout cas que euh, j'ai pu vous convaincre. Et c'est pour le coup, vraiment, on pourrait se dire que c'est une opinion. C'est un fait en fait. C'est vraiment un fait. Si vous voyez le jeu, comment il est fait, que vous comprenez un petit peu comment ça se passe. C'est pas possible en fait Trop d'effets secondaires Trop de dommages collatéraux Qui ne fonctionnent pas Et qui demanderaient un travail Mais ça voudrait dire Plus de perso Plus de rework Parce qu'ils vont devoir passer leur temps Sur des rework à la con Par rapport à ce changement Alors que On dégage le focus il well, y a pas besoin de refaire tout On va pouvoir aller bosser Sur de nouveaux héros et autres Parce qu'il y a un moment donné Où on peut pas On peut pas passer six mois Un an à essayer de corriger cette merde C'est pas possible en fait Tout ça pour une merde Donc on dégage ce truc On essaye De, de, de travailler à quelque chose Qui va quand même pénaliser les dives mal faits encore plus pénaliser les dives mal faits et voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager autour de vous euh, je vais essayer aussi de faire en sorte qu'elle puisse être traduite pour euh, l'envoyer aux développeurs et l'envoyer euh, en anglais pour que ça change, parce que ça ne suffira pas si c'est juste en français, mais voilà, n'hésitez pas à partager encore une fois, me donner vos impressions bien entendu dans les commentaires, il euh, y a peut-être des synergies encore que j'ai oubliées qui sont... Euh, Terrible pour certains personnages N'hésitez pas à me faire un, un listing dans, le, dans, le, dans les commentaires Je fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo À plus dans le Nexus